Aujourd'hui, je vous propose une recette pour faire vous-même un produit ménager naturel pour nettoyer, désodoriser, assainir votre maison mais également entretenir votre linge. Voici une astuce pour réutiliser vos épluchures d'orange, de citron, de mandarine. Nous allons fabriquer un vinaigre d'agrumes. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Des agrumes, du vinaigre blanc qui a des propriétés nettoyantes, désinfectantes, anticalcaires, un bocal hermétique, une planche à découper et un couteau. Une fois que vous avez utilisé vos agrumes, récupérez les épluchures. Avec votre couteau, vous venez récupérer la surface de la peau. Faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de blanc, sinon vous grattez un petit peu avec votre couteau pour l'enlever. Vous mettez de côté. L'autre partie, vous pouvez la mettre au compost. Ensuite, je prends le bocal hermétique. Je verse mes épluchures d'agrumes. Et je couvre avec le vinaigre. Au fur et à mesure, je peux ajouter d'autres épluchures tout en ajoutant un petit peu de vinaigre. Je ferme bien mon bocal. Ensuite, je vais le conserver pendant 15 jours dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Au bout de 15 jours, je vais obtenir... Un vinaigre qui est un petit peu coloré, vous voyez ici je l'ai filtré, il est un petit peu jaune et surtout, il sent bon les agrumes. Je vais donc l'utiliser pour faire un nettoyant multi-usage pour toutes les surfaces de la maison. Je verse dans mon petit spray un tiers de vinaigre d'agrumes. j'ajoute tout simplement de l'eau deux tiers d'eau mon spray est prêt à être utilisé un shit j'essuie pas besoin de rincer un demi-verre de vinaigre d'agrumes dans votre bac assouplissant. Vous mettez votre lessive habituelle et vous faites tourner votre machine. A bientôt pour de nouvelles astuces